Good morning. Al yedeh nesshiru hadjou elonishmat a ramon el khabn tsakfani e dora batester. S'il vous plaît aussi d'une prochaine dune chaque côté de 5 minutes éternel. Nous étudions la sakhat yavam torah d'al meshnavet. A on la Mishnah précédente, avec la situation où on a fait la Khalifa à la veuve, et après on a réalisé qu'en fait elle était enceinte du mari défunt. Bon, bah on khashem. il n'y a, a eu aucune avera qui, ont fait, qui a été faite. On a juste fait la Khalifa, une Khalifa pour rien. La Mishnah précédente nous apprenait que la Khalifa pour rien n'interdit pas. Maintenant une situation beaucoup plus triste. C'est qu'en fait, ils ont patienté, mais pas comme il fallait. Il fallait attendre trois mois, comme on avait vu que dans la Mishnah du fin de pérgimel, que lorsqu'un mari décède, lorsqu'un homme décède et que sa femme, elle va faire le Yiboum, il faut d'abord Shalosh, Chodche, Avrana, il faut trois jours pour distinguer, qu'on va être sûr qu'elle n'est qu qu pas enceinte. Il s'avère que quoi Ils ont mal patienté, ils n'ont pas patienté trois mois, ils ont fait une erreur de calcul, ils ont patienté deux mois, deux mois et une semaine. Ils ont calculé que c'était trois mois, ils sont trouvés. Et après quoi il s'avère qu'au bout de deux semaines, ils ont commencé à vivre ensemble, ils sont très contents, tant mieux que mal. Ils donnent, ils ont un petit... Puis après trois semaines, son ventre qui commence à grossir. Oi, oi, oi. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, le frère défunt, il a laissé un souvenir sur Terre. Donc son frère, il n'avait pas le droit de se marier avec sa, sa, sa, sa femme-là. C'est devenu la femme de son frère. Ça veut dire que maintenant, elle est zona totale. Elle a un statut de zona qu'il est en train d'entretenir un rapport avec une, euh, avec un, une inceste, que ça... D'accord Donc il doit absolument divorcer, pour le moment, apparemment. Mais en fait, ça dépend de ce qu'il va naître. Tout d'abord, à connaître s'il fait, il a été connaître saivama, il a fait entrer saivama, il a fait le hiboum. Il s'est marié avec elle. Ve nimset me'ubérette, et après coup elle il s'avère qu'elle est meuberet elle est enceinte. Veyalda et elle accouche. Bizmat javla jalkayama, si le vad il est shelkayama. Eh bien, Korban, il devra la faire sortir euh, et lui, la, la, la libérer tout de suite, tout de suite. Et en plus de ça, ils devront même aussi apporter un Korban. Apporter un Korban, étant donné qu'il a eu un rapport avec la Echet. Achiv, Shalobim comme Mitzvah. Donc apporter un Korban Khatat. Maintenant, Viimena Vlad Shalkayama. Si le Vlad n'était pas Shalkayama, il y a un enfant pas viable qui est né, ou bien mort-né, ou qu'il a vécu quelques minutes. Quelques heures, quelques jours après il est mort naturellement, et eh bien dans ce cas là, Yekayem, il pourra continuer à faire le hiboum e avec cette femme là. Il n'aura pas eu de rapport interdit. Il faudra quand même faire la mise à de hiboum e avec elle, mais il pourra rester avec elle. Ok Maintenant, situation délicate, je vous ai dit, c'est pas qu'il a passanté deux semaines et un mois. Euh, deux, deux mois et une semaine, il a pas santé deux mois, et il a passé en réalité ouais deux mois, deux mois exact. Alors, vous savez qu'un enfant, il peut naître soit au bout de sept mois, soit au bout de neuf mois. Et quoi Il s'avère que maintenant, il a pas santé deux mois. Et après, n'y me béret, mais Et maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'en fait, ça fait déjà deux mois qu'elle est enceinte du mari défunt, ou bien est-ce qu'elle vient de tomber enceinte avec le deuxième mari Vous voyez, imaginez la situation. Par exemple, ça peut être fréquent. Il a fait le hiboum e un mois et demi après, la, après le, le décès de son frère. Erreur, il ne fallait pas le faire. Mais il l'a fait. Maintenant, au bout d'un mois et demi... On commence à avoir un ventre qui grossit, un mois et demi. Ça peut être, en réalité, ça peut être un qui date du premier frère. Donc il s'avère que maintenant, cette femme-là, elle est même pas ce est iboum, mais en tout cas, l'enfant qui va naître, c'est l'enfant du frère, du premier frère. Ou c'est possible que ce soit à l'envers. En réalité, c'est peut-être la femme, c'est peut-être un. C'est peut-être le deuxième quand il a fait le hiboum qui est l'a bien enceinte. Alors qu'est-ce qu'on fait Si on a un doute, ça fait que Ben Tishan Roshan, ça fait que Ben Shiva Lakaron, on sait pas ce que c'est le Ben. Tish ah, il, il est né neuf mois après le premier frère ou sept mois après le deuxième frère, alors là la Michal dit il devra divorcer sa femme, il devra lui donner le guet, il ne pourra pas la maintenir, parce que dans le doute, on ne sait pas est-ce que c'est la sœur, la femme de son frère, ou est-ce que c'est sa femme à lui. Est-ce que. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, si toutefois elle n'avait pas de du ce n'est pas devenu sa femme. Donc il devra forcément la divorcer. Mais aussi lui donner un guet, parce que peut-être qu'en réalité, c'est sa vraie femme. Mais malgré tout, le Vlad, le bébé qui est né, il est caché, à lui, de toute façon, parce que deux choses l'une. Ça, ça date de l'époque du premier. Sa mère, quand elle est enceinte, elle est partie faire des bêtises. Ça ne conserve pas le Vlad, ça vous savez. Une femme qui tombe enceinte de manière kshéra. Après, elle a un écart. Pendant qu'elle est enceinte, alors le pauvre, ce qu'elle a reçu sur la tête pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Mais malgré tout, lui, il n'a pas, pas été invalidé. Il a été fécondé dans, la, dans les règles de l'art. Ok Donc un Vlad cachère. Mais Kha'évin, ma il devra un corban à Sham Taloui. On apporte un corban à Sham Taloui lorsqu'on a un doute est-ce qu'on a transgressé une Avera. Étant qu'il y a maintenant une situation où tu ne sais pas est-ce que tu as transgressé un surcarrette ou pas, dans le doute on apporte un corban à Sham Taloui, un Sham qui va, dans le doute, il va suspendre les, les, les, les punitions et les épreuves qu'on endure parce qu'on a transgressé une verra. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de mat'sallah, comme tout